Aujourd'hui le 31 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Kupiansk, l'artillerie du groupe de troupes occidentales a infligé des dégâts de feu aux effectifs et à l'équipement des unités des 114e et 103 e brigades de défense territoriale dans les zones des colonies de Mazutovka et Tabavka dans la région de Kharkov. Les pertes ennemies par jour dans cette direction s'élevaient à 45 militaires ukrainiens, un char, quatre véhicules de combat blindés, une voiture et un obusier des 20. Dans la direction Kranolimanski, les tirs d'artillerie et les systèmes de lance-flammes lourds du groupe de forces centres centre ont infligé la défaite aux unités des 25e et 95e brigades d'assaut aéroportées des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie de Yampolovka de la République Populaire de Donetsk, ainsi que la foresterie Sorebriansky. Plus de 60 militaires ukrainiens et 4 véhicules de combat blindés ont été détruits. Dans la direction de Donetsk, à la suite d'opérations offensives réussies, des volontaires de détachement d'assaut, avec l'appui-feu de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des troupes de missiles et de l'artillerie du groupe de troupes sud, ont libéré la colonie de blagodat donetsk République Populaire. Au cours de la journée, jusqu'à 50 militaires ukrainiens, une monture d'artillerie automotrice César de fabrication française. Un système d'artillerie M777 de fabrication américaine et un obusium Stabé ont été détruits dans cette direction. Dans la direction sud de Donetsk, des unités du groupement de forces Vostok ont infligé des dégâts de feu à des unités de la 72e brigade mécanisée des forces armées ukrainiennes dans la zone de la colonie du Gleda, ainsi qu'à la 110e brigade de défense territoriale à la zone de la colonie de Novopol de la République populaire de Donetsk. Les pertes des forces armées ukrainiennes dans cette direction au cours de la journée se sont élevées à plus de 40 militaires, un char, deux véhicules de combat blindés et deux camionnettes. En outre, deux entrepôts contenant des munitions d'artillerie des forces armées ukrainiennes ont été détruits dans les zones des colonies de Vuleda et de Katrinivka de la République populaire de Donetsk. Dans la direction de Kherson, dans le cadre d'un combat de contre-batterie, deux supports d'artillerie automoteurs Vouzdika ont été détruits. Ainsi que deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Mikhailovka et Zmievka dans le Kherson région. L'aviation opérationnelle et tactique. Les troupes de missiles et l'artillerie des groupes de troupes des forces armées de la Fédération de Russie ont infligé une défaite aux 84e unités d'artillerie des forces armées ukrainiennes en position de tir, en effectifs et en équipement militaire, dans 126 districts dans un journée. Les systèmes de défense aérienne russes ont abattu un hélicoptère militaire de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Zoloteyabalka, Balka, dans la région de Kherson. En outre, cinq véhicules aériens sans pilote ont été détruits dans les zones des colonies de Krivosivka, Oborotnovka, Kranorochanskoa. Vladimirovka de la République populaire de Lugansk et Belog -Rudov de la région de Kherson. En outre, trois roquettes du système de lance-roquettes multiples Imar fabriquées par les États-Unis, les États ont été interceptées dans les zones des colonies de Zlatoustovka de la République populaire de Donetsk et de la région de skadovsk kherson Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits. 381 avions, 206 hélicoptères, 2987 véhicules aériens sans pilote, 402 systèmes de missiles antiaériens, 7691 chars et autres véhicules blindés de combat, 997 véhicules de combat à lancement multiples systèmes de roquettes, 3970 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8229 unités de véhicules militaires spéciaux.